Et donc, euh, on a Pauline et Maëlle qui sont nos deux finalistes et euh, qui ont livré un superbe combat euh, qui a amené à une victoire in extremis de Maëlle, notamment par une faute de Pauline, qui a, non, mais qui a excessivement, mais il faut le dire, excessivement bien joué tout le ouais, tournoi, qui notamment aurait pu gagner. Et parce qu'elle a joué trop vite, malheureusement, elle a épotiqué ses champs. Qu'est-ce que tu as à dire sur ça <rire> C'est la fin de la journée. Non, mais c'est aussi. Euh parce qu'on est pris dans le jeu, voilà, si je joue de, si je joue de plus en plus vite, c'est parce que j'étais prise dedans, que j'étais tendue et c'est aussi un des, une des réussites du jeu que de voilà, nous faire donner envie de jouer, jouer, jouer, d'ailleurs la partie était très rapide, je crois que c'était 40 minutes 40. et en 40 minutes on était presque à un tour chacun de mettre fin à la partie, donc de toute façon la partie allait s'arrêter à, à 40-45 minutes, ce qui montre que voilà, on était... Non mais c'était pas un, un défaut, d'ailleurs c'était très beau à voir, quand les jeux, vous maîtrisez tous les deux, tous les aspects, il n'y a pas 12 euh, plombes de réflexion, parce que vous savez tous les, les tenants et les aboutissants, finalement ça joue un petit coup de destin finalement euh, plutôt qu'autre chose. Et, euh, et toi qu'est-ce que t'en penses de cette partie où t'as failli perdre et au final hop ça passe Non je trouve que j'ai excessivement bien joué. <rire> non, non mais, euh, mais c'était super serré et euh, ouais ça s'est joué à un tour près quoi. En fait moi j'ai récupéré les omphalos. Mais c'était pas forcément la stratégie que je voulais faire au début, au début je voulais labouriner, la bourriner, mais avait VRS, donc voilà. Euh, et au final ça s'est joué euh, vraiment à la fin, euh, où Oumfalos, elle m'a bien dégommé mon dieu quand même, euh, donc c'était vraiment à trois points de vie près, je perdais quoi, donc voilà. Euh, ouais. D'ailleurs elle a marqué plus de points de combat au final euh, que toi, tu gagnes vraiment la victoire quoi, fallait le gagner sinon de toute façon ça passait ah, pas quoi. Ah ouais, c'est pour ça qu'à la fin je me suis dit euh, bon c'est mort faut que, je, faut que je me dépêche parce qu'elle va me battre, elle va, elle va me tuer mon dieu donc je me suis dépêché d'essayer de, récu de récupérer les gemmes, d'essayer de, de mettre Zeus, euh, fait, volontairement je l'ai mis un peu au combat parce que il fallait qu'il soit près des gemmes pour que je puisse les assimiler rapidement sinon je pouvais pas gagner quoi, c'était la seule manière de m'en sortir. Et son, son Minotaur aussi il a fait pas mal de dégâts Ouais, 3 ou 4 charges, un truc comme ça, et euh, 3 ou 4 charges, quand t'as euh, les, les unités, t'as 3 ou 4 unités dans la, dans la case, euh, c'est sûr que ça fait mal, elle me l'a fait ça 3 ou 4 fois de suite, et euh, ouais, ça que le Minoteur m'a fait mal. Et tu as pensé dès le début justement utiliser ton Minoteur comme ça, pour comme balayage euh, du terrain euh, je crois pas parce qu'en fait je crois que j'ai eu très tard les cartes du Minotaur donc on a tendance à jouer autre chose et puis bah quand le Minotaur ouais. est arrivé il se trouve qu'il était pile à deux cases du dieu et qu'il y avait des cases entre temps donc il est arrivé il a bourriné et après bah, il était en place donc il a continué à bourriner hein tu... Je sais que tu, tu l'as mis assez tard et je me suis dit, elle a plein de cartes à faire que ça. Et au début, j'ai essayé de me décaler. Je m'étais mis euh, un peu sur la droite et, et au final, après, deux je crois que tu me l'as projeté ou un truc comme ça. Il s'est remis dessus et après, tu m'as enchaîné comme ça. C'était une belle partie. On voit aussi, du coup, en tout, moi, j'ai fait les trois... C'était ma cinquième partie et j'en avais fait une il y a un an. Et quand même, en ça, j'ai l'impression d'avoir à peu près maîtrisé même les pouvoirs des dieux, de toutes les unités, des miennes et adverses. Ça n'empêche pas de faire des erreurs, mais c'était une erreur de précipitation et pas de règle. Et ça, c'est un truc qui est bien aussi, parce que ça montre qu'on apprend assez vite. Voilà, en quelques parties, c'est bon. Et puis après, tu auras tous les stretch goals, etc., qui viendront enrichir tout ça. À, à Paris, le dit qu'on avait deux-trois unités qu'on n'avait pas ici. Bah là, le lion de Némé typiquement. Il euh, y avait aussi euh, Radamante, je crois que ça se prononce comme ça, euh, qui avait pas ici. Ouais, c'était vraiment que là, c'était vraiment que la boîte de base. Donc euh, voilà. Et puis, euh, mais ça se voit. Enfin, c'est bien parce que du coup, toi, avais pas joué depuis un an, alors que moi, je joue quand même encore assez régulièrement et j'avais gagné PEL tout ça. Donc, enfin, euh, c'est bien, c'est que tu connaissais bien le jeu, quoi. Et puis ça montre que euh, même les débutants, entre guillemets, j'avais fait une partie il y a un an, euh, ont des possibilités voilà, d'arriver de, assez vite à un niveau euh, où on s'amuse contre des joueurs qui sont... Plus... C'est ça, quand on, quand on a un peu le, le, le jeu, qu'on arrive à l'appréhender, si on a l'habitude, les, les, où, où, parce que je me suis un peu renseigné sur toi, ton background, <rire> ah, regarde son, son mec là, et, et euh, donc euh, l'habitude de jouer quand même, mais, mais visiblement celui-là, euh, il est un peu tapé dans l'œil quand même. Bah, ouais bah je l'avais essayé un an par hasard, parce que j'avais vu qu'une démo et euh ouais je m'étais bien amusé en... Donc du coup, j'avais très envie de réessayer et puis j'avoue que je me mets à peindre des figurines alors celles-là, elles font un peu rêver. Ça aide clair. Voilà. Bon Maël, deux tournois gagnés là. Bon Celui-là, c'était le premier de la mythic league qui va compter pour les points. Mais euh, t'es imbattable ou quoi <rire> Là, je sais que ces chevilles viennent d'en de, fait de péter. Non, non peut-être pas à ce point-là non plus, euh, mais je me défends quand même. <rire> Non, mais euh, non parce qu'au final, c'était tellement serré. Euh, et puis avait pas, elle, on avait quand même fait. Le, on a fait euh, combien, cinq ou six parties euh, aujourd'hui? 5 euh, La première partie, on s'est rencontrés dès le début. Elle m'a complètement dégommé. J'ai, elle m'a vraiment battu à euh, plat de couture, quoi. Euh, et là, ça s'est joué vraiment serré. Donc au final, euh, elle aurait très bien pu gagner. Euh, c'était super serré, quoi. En tout cas, c'était super final, un très beau tournoi. Merci à tous les deux. Je vais vous remettre. Euh, euh alors, les petits cadeaux pour toi. Donc, tu as de, signé par Stéphane Kopensky, l'auteur, euh, le lead artiste de oui. Mythic Battle Pantheon, Une Belle Athéna, et aussi la, la, la, la scène où on voit pas mal de, de, de guerriers avant l'affrontement. Il est sympa avec le, la petite signature. Donc, merci à toi. Merci beaucoup. Et maintenant, notre finaliste, qui en premier gagne, pareil, son petit dieu. Toi, tu avais choisi... Zeus qui gagne la cover la cover du euh, du jeu ça, ouais ça va être la, la, la, la, celle de la de la boîte ouais, voilà. allez je la trouve très très dynamique et, euh, et très belle mais Stéphane fait vraiment un travail de fou là sur le sur le, sur le, sur le caméra et tu as gagné un tirage résine de Hera donc pas monter parce que c'est à toi de monter toi-même mais je ne doute pas que tu vas faire ça très facilement et euh, qui, qui euh, euh, n'est pas dans la boîte de base mais qu'on a déjà vu qui sera un des stretch goals euh, à obtenir voilà on l'a vu, à... vu à Cannes en fait ah ouais à Cannes bien, mais tout. sur internet elle a pas encore été euh... bah juste à part des photos de, de ah ouais, personnes je suis... je suis pas sûr d'avoir vu de photos euh... Euh là, elle doit être difficile à trouver je ne sais pas l'avoir vu ouais bah, tu peux l'ouvrir pour la regarder si tu veux pour voir un petit peu plus... Hein. Non Il ne veut pas l'abîmer D'accord, ça marche. Ça marche. Bon, en tout cas, elle est, elle est très majestueuse, avec sa plume de pan. Et, euh, bah merci à tous les deux. J'espère vous revoir bientôt pour, pour, sur les tournois. On devra organiser un prochain tournoi à la WAC taverne sans doute en novembre, pendant le Kickstarter. On va ouvrir plus de places. Là, il y avait 8 places aujourd'hui pour un premier. Et on va rôder quelques petites choses. Et on espère vous y voir euh, nombreux. Merci à tous les deux.